Coucou YouTube Je viens de repasser les 25 000 subs. Tu sais pourquoi Parce que cette game, elle était incroyable. Je me suis tapé un bug, j'ai dû retirer mon casque. J'ai réussi à rectifier le bug, mais j'ai quand même enlevé mon casque. C'est la taille d'une de mes couilles. Abonne-toi. Je gagne la première, Fletcher Tu penses à quelle arme, toi Il a de la balle lui hein. Lui il a de la balle les gars. On va faire, on va faire attention. On va le tuer. C'est bien. À la greu, on a fait quoi Il me fait rire son cul à se marrer. Okay, yeah. De lutin. On dirait du boulot chaud. Putain, c'est vrai monsieur Insecte T'as l'air en forme de malade, mec. Mais en fait, en fait là dis-toi que je suis en forme, mais que malgré que je suis en forme je m'économise pour ce soir. Pour à 20h vous, vous faire un spectacle incroyable. Genre... Euh... Vous avez déjà vu le circuit du soleil C'est comme si je balançais cette grenade en l'air avec celle-ci et que les deux retombaient sur quelqu'un, tu vois. Ça s'est pas passé, mais ça aurait très bien pu. Hein. Tu t'es pris pour qui toi On vient de passer les 24 800 subs les gars on, on va passer les 25 000 avant que je parte en vacances C'est l'heure. <rire> Quoi? Ce lock qu'il a eu les gars sur lui. Je lui ai mis cher de ouf. Bon. Dès que le loadout. Tu veux un mot frérot Tiens, c'est le Père Noël. <laughs> Даже. les gars là Heureusement que j'ai vraiment les mouvements à dieu les gars Si j'avais pas emprunté ces mouvements à jésus l'argent meilleur que toi vraiment. J'en ai vu des salopes, hein. Mais alors celui-ci, Palme d'or, les gars. C'est ce que je me disais, en fait. Constamment, dans toutes mes games, pour X raisons, j'ai toujours un fantôme dans mon, euh, dans mon bac. Toujours. Et quand je me dirige vers lui, il fuit à l'opposé. J'ai je, je, beaucoup beaucoup farmé l'économie des drones les gars Ok Le mec est en train d'arriver vers moi les gars Quoi T'es bien apprêté à me tuer toi. À mon tour. Y'a hein. un, un, un truc qui crame. Hein. Je vais aller dans l'eau, on voilà, va la jouer RP je vais, je vais sous la cascade C'est logique Bon c'est pas grave, je coupe le son du jeu Et on verra si, si je brûle encore tout à l'heure T'as dommage c'est une, à... une game à plus de 20 kills Monte dans un véhicule tu penses ça va me débuguer non, dans un véhicule J'ai une solution un peu plus extrême moi. Ça crame encore les gars. Bah vas-y, facile. Il est bien fait ce jeu. À tout bug de développeur, show a une réponse. Je pense qu'il y a tellement que des gens qui campent dans cette ville que c'est terrible en fait. Hmm. Oh le stream il sait que je peux pas le tuer C'est encore lui qui m'est arrivé dans le dos Isra Garcia Pourtant il avait l'avantage Il avait une boîte de mûne en plus Il s'était posé un trophy parce qu'il savait que j'avais mon stuff Il avait beaucoup de sournoiserie en lui Dommage Bon les gars du coup je suis dans ma petite game tranquille Il reste 5 personnes, j'ai 19 kills Est-ce que ça annoncerait pas une belle soirée au World Zone Vous voyez n'empêche en deux ans les gars Toutes les folies qui se sont passées Toutes les, toutes les folies qu'il y a eu Tous les clips incroyables vous imaginez le travail, deux ans de live, résumé, résumé en une petite soirée, tranquille, ou dans cette soirée, vous avez euh, un peu plus de 5000 euros de cadeaux à gagner. C'est pas mal, en vrai. 5 subs, si à la fin, t'es sans son. En gros, les gars, si là, je pose mon casque à côté, on passe les 25 000 subs. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et si je gagne en plus Effectivement. c'est le top 1 Pas besoin de son les gars. C'est pour les autres. Il est l'heure d'assumer maintenant. Poilaudan Qui commence Alexia qui tient parole Manon Manon Elle a pété les plombs Elle a pété les plombs C'est un braquage C'est un braquage Let's go Let's go chat Dans l'eau chargeur, tu es le tain, tain tain. 25 000 Man on fire Du 75